Salut, c'est Wesleyan. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a laissée dans le dernier commentaire pour donner un peu plus d'informations sur 42. Alors, la question qu'on m'a posée était Peut-on avoir plus d'informations sur comment se passe l'école en tant qu'étudiant admis Par exemple, quel genre de projet Combien de temps pour le faire Etc. Ce serait très intéressant. Tout simplement, lorsqu'on est étudiant à 42 après avoir réussi sa piscine et qu'on a fait sa, sa rentrée, etc. Le système ne change pas énormément du système que vous avez connu en piscine. C'est-à-dire que les quelques changements qu'il va y avoir sont le système de black hole et le fait que vous ayez besoin de vous faire corriger par 3 personnes au lieu de 2. Donc pendant la piscine, vous devez vous faire corriger quand vous rendez un projet par... Deux de vos pères, donc les autres élèves. Alors que lorsque vous êtes étudiant, vous devez vous faire corriger par trois personnes différentes. Donc il y a une personne en plus qui doit vous corriger à chaque projet que vous rendez. Le système de black hole. Alors en fait, à 42, il n'y a pas vraiment de temps. Vous n'avez pas vraiment de planning. En fait, à 42, vous allez devoir être assez autonome. Et vous allez devoir gérer votre emploi du temps et vous gérer tout simplement tout seul. C'est à dire que vous allez avoir un système qu'on appelle le black hole. Alors le black hole, qu'est-ce que c'est? C'est un décompte qui, on va dire, est votre barre de vie qui est mesuré en termes de jours qu'il vous reste avant de vous faire tout simplement virer de l'école. Donc quand votre black hole tombe à 0 jours, vous êtes du coup black hole et vous êtes ban. Tout simplement, vous êtes euh, kick, on vous dégage de l'école. Donc en fait tout simplement à chaque fois que vous allez rendre des projets, vous allez gagner un certain nombre de jours qui vont s'ajouter justement à ce compteur qui est en, en, en, en permanente euh, euh, diminution qu'est le black hole. Donc par exemple, vous rendez un projet, vous gagnez 30 jours, vous avez donc 30 jours de plus avant de vous faire ban. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui avait pour but de vous présenter les petites différences qu'il y avait entre le système de piscine et le système en tant qu'étudiant dans 42. Je crois que c'est tout. Hein si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre dans une prochaine vidéo. Ciao